Good morning, allez, yidan et Aujourd'hui, les va de la maman de ben Benit, Benit, Dvorah, Bat, Esther, David, Ben Fortuna, Fritna, Miriam, Fortuna, Mazal, Fritna, et aussi, on avait dit Amram, Yona, Ben khana, et Eliaou, Ben Shimon, Ben Eleou, Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Micha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet, Ktuvot, Perigdalet, Michel, Vavlo, Kata, Vlak, Touba, Betoula. Gova mataim wanmana manipene shoutnai bet din. Ktab la Sade chave manet khat mataim zurs, walaw ktab la Kor nkhasim deitri acharin liktuvatikh Chayav shoutnai bet din. De nos chaniot, on joue à dans la leçon précédente que dans nos prochaines chaniot, on va s'intéresser au contenu de la Ktova, les engagements qu'il y a avec avec maintenant tout d'abord on va commencer, en fait, le but, je vais expliquer très, très, simple. très simplement le principe qu'il y a dans tout le prochain Mishanot, c'est que Khamim m'a instauré toutes sortes de devoirs que le mari a face à la femme, face aux enfants, après son décès, après le décès de la femme, toutes sortes d'engagements. Ces engagements-là, ils ne sont pas intrinsèques, le mari ne les avait pas initialement. C'est donc Khamim m'a instauré que comme ça, le mari qui se marie devra écrire une ktuba. La problématique maintenant de nos prochains Mishanot va être qu'est-ce qu'on fait qu si quand on, qu on a écrit la ktuba, on a supprimé la phrase si je vous ai dit que je vais vous vendre par un contrat, on a parlé à l'oral que je vais vous vendre ma maison et je vais vous vendre mon esclave et je vais vous vendre ta ta ta ta ta ta. Et puis finalement, je vous écris un contrat et je vous écris et j'oublie une chose. Est-ce que je vous, vous l'avez acquis On avait dit, on avait dit. Mais est-ce qu'on l'a écrit On a écrit, pire que ça, regardez. je vous demande, Pour un million, je vous vends ma maison, mon esclave, ma voiture, ma... ma, ma, ma, ma et mes biens et... D'accord Finalement, finalement... On rédige le contrat, on oublie une partie, on écrit qu'on vend le tout un million, on le lit bien, on ne s'est pas trompé, ouais, on a pas, ça n'a rien fait, attention, on fait l'acte d'acquisition, je le transmets. Et eh bien figurez-vous que vous n'avez acquis que ça pour un million, c'est ce qu'il y, qu y a écrit, sauf s'il y a eu toutefois, il y a eu euh, Ramaout, mais s'il y a eu personne finalement, c'est ce qu'on a vendu, on a fait l'acte d'acquisition sur ça, on ne s'est pas engagé à donner plus. C'est l'acte finalement... C'est-à-dire, imaginez qu'on n'a pas, c'est pas, pas, sur le, je vais prendre un exemple, pas exact, d'accord Imaginez que ça fait maintenant deux semaines qu'on est pour parler. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on va Le jour de la vente, on se retrouve, on écrit tout ça, on écrit tout ça, on s'engage comme ça. On lit le contrat, on s'est pas trompé, on a, vérifie bien tout. Ah, ah, ah, on écrit, on, on signe, on transmet. C'est, je vous dois pas ce qui a pas été écrit, parce que c'est le contrat qui engage uniquement. Ok Maintenant, selon ce principe, quelle soit la situation où. Un mari ne va pas écrire de Ktouva à sa femme. Ou bien il va écrire une Ktouva à sa femme, il va oublier un petit peu des engagements qui devraient être écrits. Parce que Khamim a instauré un contrat total, avec toutes sortes d'engagements, toutes sortes de situations qu'on va évoquer. Il y a des fois des obligations de nourrir les enfants, des, les garçons, les filles, comment partager les héritages, et comment, que faire si la femme elle est prise en captivité, ce que faire si elle est malade. Imaginez qu'elle est malade, ça coûte une fortune. À l'époque, il n'y avait pas des mutuelles, ouais. Il fallait payer, claquer, un truc il préfère divorcer de sa femme, de toute façon, il ne s'entendait pas avec elle. Maintenant, elle est là, elle est là, elle est là ouais. Oui, toujours en situation, il, il, il a envie de se défaire de ses engagements. Est-ce qu'il doit laisser tout Oui, c'est des engagements qui sont en dans le tout bas. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas écrit ces phrases Figurez-vous qu'il va y avoir un futur directeur, un qui va nous dire T'nai bet din. Des choses que le Khachami m'ont instauré, que c'est comme ça qu'il veut écrire, même si on ne les écrit pas, on est engagé par ces choses-là. Vous avez suivi Sauf si on écrit, je ne sais pas ce qui se passe, si on écrit qu'on veut se désengager, peut-être que ce sera différent, peut-être que ça dépend de marie de Rabi si c'est évoqué, on, a, on étudiera. Mais en tout cas, imaginez qu'on a juste oublié une phrase. c'est pas consciemment. Peut... Est-ce qu'on s'est engagé à cette chose-là La réponse, elle est oui. Pourquoi Parce que cette fois-ci, on n'est pas engagé que à cause de l'actuba, mais on est engagé parce que Khamim m'a instauré que c'est comme ça qu'il faut écrire une actuba, et que tout celui qui se marie est obligé d'écrire une actuba et d'écrire de la sorte. Et si du, du coup, tu as oublié d'écrire une actuba, tu l'as écrit, mais tu as oublié quelques phrases, tu es quand même engagé avec ces choses-là. C'est le principe de toutes les michinayotes. Et maintenant, on va découvrir doucement, doucement tous les engagements. Avec d'abord le premier, cas, « L'Okata ou l'aktuba. Ils ont oublié de lire l'aktuba. Ils étaient tellement émus de faire le mariage, ils ont fait la cérémonie, non, ouais. Ils ont oublié de, de la lecture de l'aktuba. Imaginez, ça peut être sur raisons. Ils étaient dans, dans les camps de concentration. Ils ont quand même voulu se marier là-bas. Ils ont réussi à se marier. Et ils, ont, ils ont oublié. Il n'y avait pas de rabat pour la fin de l'aktuba. Ils sont mariés. Ils ont fait. Après, une fois qu'ils sont sortis des camps, ils sont encore mariés. Baruchem, ils sont vivants tous les deux. On a dit, mais vous avez fait de pouvoir. Et ce qu'ils sont. Mais après, ils mal, ils veulent divorcer. On va dire, tu dois quand même donner l'aktuba. Pourquoi Parce que l si elle a besoin de alors là, deux minutes. Betula gova matayim. La fille, Betula, la fille vierge, si elle s'est mariée vierge, elle devra recevoir les 212 minimale. L'almana là, mané, l'almana là, grosso mané. la tosse faite, mais le mystique, il faut faire dans les engagements, quand on divorce une femme, il y a deux choses. Il y a la part imposée, et à part ça, ce que le mari, il aime rajouter quand pour valoriser la femme. En général, c'est pour valoriser ceux qui donnent les plus gros chiffres, c'est que c'est ceux que quand ensuite, ils ont des problèmes, ils font en sorte de rien payer. D'accord Il y en a qui écrivent un, un chiffre modeste, 52 000 euros, 28 000, 26 000 euros. Il y en a, il y en a qui écrivent des, des sommes 260 000 euros, il n'a pas un rond, et puis après, ça se passe mal avec elle, il a divorce, il, il a fait baver jusqu'à qu'elle reçoive son guette. D'accord Donc, Donc il y a ce qu'on appelle le Ika Akhtuva et la Tosefet va le ikar Touva, c'est une somme qui est imposée par les Khachamim. Tout ce qu'on rajoute, tous les gros chiffres, c'est des taux. C'est fait en cas de problème qu'on s'est engagé à les donner. Ça, t'as pas écrit de k'tuva, tu t'es engagé à les donner. Mais le strict minimum, ikar Touva, là, on est quand même le jeu de le donner. Le ikar Touva, c'est 212 pour la femme, pour la bétoula, pour la vierge, et Almana, si c'est qu'à une veuve, 112. D'accord Tout ça, pourquoi est-ce qu'il faut les donner Non, je vais pas écrit de k'tuva, qu'est-ce qu'il m'engage à le payer C'est une condition imposée par le Bedin que c'est comme ça un homme marie. À part ça, katavla sade il lui a écrit, lui, quand il s'est engagé, quand on se marie, on a le devoir de prévoir un 212 pour sa femme. Maintenant, je lui dis je te laisse en caution ce champ là qui est là, qui est là, il, a une valeur, il a une valeur de 100 112 et pas de 212, juste la moitié. Je te laisse ce champ en caution tout d'abord, que tout d'abord, s'il y a le moins de problèmes, je te divorce, j'ai disparu de la circulation, tu le prends, il est à toi. Comme ça, je lui écris dans la tout -bas. Maintenant, le problème, c'est que je lui dois 200. Et ce champ, il vaut que, il vaut que 100. Alors, qu'est-ce que... Et maintenant, en théorie, quelqu'un de normal, il aurait dû écrire, « Et si toutefois, ça ne suffira pas pour te faire payer ?» Alors, tous mes biens, ils sont tous engagés et euh, donnés en caution pour, pour, pour ta dette. Comme ça, il aurait dû l'écrire. C'est-à-dire, il aurait dû l'écrire. Il a écrit comme ça, « Katabla, Sade chavé, mané. Je te laisse ce champ qui coûte un mané, 112. T'achat ma taïm zouz, à la place des 200 zuz, mais le vélo kataoula, kol ne khasim mais le père a ajouté la phrase qui lui dit, kol ne khasim tout c'est en araméen cette kol ne khasim tous les biens que j'ai, acharaïn et ktubatèk, ils sont tous en garantie pour taktuba. Malgré tout, la mission me dit, khayav, il devrait quand même payer de tous ses autres biens, tous ses biens sont engagés pour ce règlement, parce que, chutnaï bedin de nouveau, parce que c'est une condition qui a été posée par les khachamim avec le bedin qui ont décrété que c'est comme ça que ça doit se passer, et même si tu ne l'écris pas, tu t'es quand même engagé. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de